Bonsoir tout le monde. Beaucoup de personnes, quand j'avais fait la vidéo de l'explication du portefeuille, ils m'ont contacté, ils ont dit pourquoi j'ai pas fait des démonstrations, il y a beaucoup de paroles, oui. Vous avez raison. Mais les démonstrations du portefeuille, c'est trop sur les réseaux. Ils voient tout. Même si je fais maintenant, vous allez voir encore ailleurs. La même démonstration et vous n'aurez plus même à voir, je ne sais pas. Comment il arrive à faire il y a trop de voleurs maintenant raison pour laquelle le travail est difficile à faire mais si tu vois la bonne personne il n'y a pas de problème donc je vous disais que le, le portefeuille c'est quelque chose qui ne peut jamais produire de l'argent ça vole de l'argent ça vole de l'argent dans les banques dans les sociétés qui gardent l'argent énormément, tout. Si tu es en Europe, le portefeuille ne peut jamais te produire de francs CFA parce que les banques qui sont en Europe contiennent des euros. Si tu es en Amérique, ou le pays qu'on utilise dollars, ça te produit dollars. En francs CFA, les pays qu'on utilise francs CFA, se produit francs CFA. Le portefeuille ne peut jamais produire plus de 1 million de francs CFA, jamais. C'est de 100 000 à 1 million. Sinon, si quelqu'un te dit le portefeuille produit jusqu'à 2 millions, de un truc, demande simplement combien les valises vont produit. Ils vont commencer par raconter des mensonges. C'est ça. Donc sans plus tarder pour l'activation du portefeuille. Parce que si vous font le travail, il vient vous dire que c'est une fois chez vous qui vont faire l'activation. Mais c'est faux. C'est en même temps que tu fais l'activation devant les génies et tu envoies. Et quand j'envoie ça, vient chez toi. Ça vient avec ce bag ce bag et tu portes tu portes tu tapes trois fois à zéro et tu déposes ça produit le lendemain tu tapes trois fois tu déposes ça produit le lendemain c'est comme ça et la production se fait ça dépend de toi même c'est toi même qui va dire combien le produit va produire pour toi c'est pour cela que pour dire les ingrédients, les prix des ingrédients ici, ça serait difficile. Et beaucoup de personnes disent pourquoi vous dites pas que on va payer l'argent et c'est quand vous écris que vous dites non, c'est pas ça. C'est parce que le portefeuille, tout le monde ne peut pas faire le portefeuille. Si toi tu es là, tu gagnes 10 000 par jour, tu peux faire un portefeuille qui va te produire un million par jour. Les gens auront peur, même et on peut même t'emprisonner pour ça. Vous comprenez maintenant la raison pour laquelle le travail. On préfère que vous nous contactez. Si tu me contactes, je te dis le prix pour que tu aies fait ton travail à toi. Oui, c'est comme ça. Maintenant aussi, le bas que vous voyez est, est ensemble avec le prince des jumeaux. Et les génies que vous voyez là, ces génies, c'est eux qui vont quitter ici pour aller voler l'argent dans le portefeuille. C'est eux qui vont quitter ici pour aller vous voler l'argent dans le portefeuille. Donc sans plus tarder, on va passer aux cérémonies d'activation du portefeuille magique. Ils vont vous dire que vous allez dire des incantations, c'est juste pour que quand vous, vous ferez l'activation, vous faites l'erreur et le portefeuille ne produit pas. Et ils vous ont dit que c'est parce que vous allez mal faire les incantations, sinon il n'y a pas d'incantations à faire. Quand tu prends le portefeuille, tu veux taper du des bonnes vues simplement. Et quand tu as le portefeuille, surtout ne fais jamais du mal. Avec l'argent du portefeuille. Ne fais jamais du mal. La mal n'est même pas bien. Tu fais que du bienfait. comme mon nom, le brillant, ça veut dire simplement le bienfait est bon. Quand tu fais que du bien même la vie même peut te prolonger et tu ne vas pas vite mourir. Vous comprenez? Donc c'est comme ça. Il n'y a pas dit des incantations, quoi que ce soit, non. Les incantations, tout ça c'est pour juste après vous dire que c'est vous-même qui a fait l'erreur et le portefeuille n'a pas produit pour vous. Donc, on passe à le cérémonie de, de l'activation du portefeuille. Vous voyez les deux génies là. C'est eux qui vont donner le résultat avec ce, ces trois couris que vous voyez. C'est eux qui vont donner le résultat. quand l'activation va lancer, ça va marcher. Parce que si tu ne suis pas les aînés, tu lances l'activation comme ça, ça peut ne pas produire. Et si ça rate ici, c'est fini. Même si la personne ne veut pas produire, c'est comme ça. Donc on passe à l'activation. Je dépose les aînés gentiment et je les pose la question. Tu n'as pas besoin de crier avant de les poser la question. Vous voyez ces trois courriers, c'est eux qui vont répondre à notre question. Et tu n'as pas nécessairement besoin de crier. veux si ce que tu veux dans ta tête. Si tu dis tout ce que tu vis dans ta tête, tu lances les courriers. Vous voyez les courriers C'est bien montré pour que tout le monde sait. Il y a même des faux coris, Mais c'est le vrai. Si tu n'as pas des faux dans ton pays, quand tu veux lancer. Le portefeuille tu me dis et je t'envoie avec les courriers. Mais si tu ne me dis pas, moi-même j'envoie avec les courriers parce que beaucoup de pays n'a pas les vrais courriers. Vous voyez, il y a deux ouverts et un fermé. Donc là, les génies ont accepté. Si c'était comme ça, carrément les génies ont refusé. Si c'était comme ça. Si vous lancez l'activation, peut-être ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Mais si c'est comme ça, comme c'est passé. Donc, c'est que les géniaux ont accepté l'activation. Donc, on passe à l'activation. Une fois que vous, vous consultez, vous déposez le curry et vous tapez trois fois. Comme je vous l'ai dit. Et en ce temps, vous laissez le portefeuille. Vous allez laisser le portefeuille c'est en même temps que la position se fait. Il n'y a pas que vous restez là à dire ça va faire des heures. Non, non, non, non, non, En même temps, la position se fait. Parce que quand ils vous disent que ça va prendre quelques temps, c'est pour que ils vont couper la vidéo, mettre l'argent dedans. Et après, vous ouvrir que la position. Non, en même temps devant vous, on fait tout. Devant les génies. Que la caméra reste sur le portefeuille. Et tout le monde va voir. Il n'y a pas à ouvrir dedans avant que l'agent vienne. Regardez bien avec moi. Et tu n'as pas besoin aussi de ça. Non, tu n'as pas besoin de ça avant de faire la position chez toi là-bas. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que c'est ici l'activation, c'est le premier rituel du portefeuille. tu, portes, tu te portes ta bague, moi-même j'ai porté pour moi. Ne dis pas que je dis la chose sans porter pour moi et pour là. Et ça fait l'activation. Sur la tête... C'est un animal qu'on ne peut même pas appeler le nom ici. Vous comprenez? C'est un animal de brousse qu'on ne peut pas appeler le nom ici. Ceux qui veulent le nom me contactent. Je leur dis, mais c'est pas pour vous, c'est pour moi. C'est parce que moi j'ai fait beaucoup de portefeuilles, beaucoup d'activation. Une fois chez toi, même dans ta chambre, peut-être tu peux faire. Donc les minutes ont passé. Maintenant on peut passer ouvrir le portefeuille, vérifier si l'activation ah, voilà. L'argent est bien rempli dedans. Donc l'activation est marchée. Si ça vient chez toi maintenant, tu n'as plus besoin de m'appeler, non, crier, non. Si ça vient, il suffit de porter la barre que je vais mettre là-dessus et c'est fini. C'est ton portefeuille. Les gens comptent un à un pour faire sortir. Non l'agent est produit comment on va encore compter un à un tout ça c'est pour vous perdre le temps et vous dire que après voilà l'agent produit pas le portefeuille vous voyez avec moi si vous voulez on va compter mais bon tout ça c'est pour perdre le temps compter est-ce même ici je compte même là maintenant est-ce que toi qui regarde le vidéo tu vas venir prendre non c'est pour ça c'est pour les génies pour le reste tu, tu travailles, ça ne t'appartient pas. Parce que c'est avec propre les ingrédients des génies que j'ai fait cette production. Donc, ça ne t'appartient pas. Si c'est toi-même qui as envoyé l'argent et j'ai fait l'activation, là l'argent t'appartient, je peux t'envoyer même. Mais ça, c'est pour les génies même. Donc, voici le portefeuille. Et c'est fini. Tu prends ta touche, tu déposes. Le lendemain, tu refais la même chose et c'est fini. J'ai bien dit, tu n'as pas besoin de la tête là. Non. C'est parce que moi, je fais beaucoup de travail et j'ai besoin de ça. Raison.